Bonjour à vous tous amis bricoleurs, pour mes 50 000 abonnés, une vidéo un petit peu spéciale, je vous lance un défi et on inverse les rôles, c'est vous qui réfléchissez et qui bricolez, et moi je vous regarde. Les détails du défi sont en dessous dans la description de la vidéo et il y en aura aussi une copie euh, sur le blog de l'énergie autrement. L'objectif est de créer de nouveaux objets pratiques ou sympathiques euh, qu'on va pouvoir dupliquer facilement grâce à la technique de la fonderie aluminium dans un moule en sable. Malheureusement, toutes les formes ne pourront pas être copiées, et puis le métal, ça sera l'aluminium, a priori. Du coup, ça limite un petit peu euh, les objets à copier, mais c'est les contraintes du défi. Qu'est-ce que vous gagnez à relever ce défi et bien, Si votre objet me plaît et est sympathique, euh, j'organise une rencontre pendant laquelle je vais vous apprendre la technique, mais c'est vous qui allez faire le moule et remplir ce moule d'aluminium en fusion pour repartir avec un objet en métal. Qu'est-ce que moi je gagne Eh bien peut-être une vidéo sympathique avec vous et surtout un objet qui va pouvoir servir à tous ceux qui veulent s'initier à la fonderie aluminium. Comment ça va se passer Eh bien ça pourrait se passer comme ça. <rire> Salut Barnabé, c'est uh, Grégory du Fab Lab de Grenoble, ça fait un bout de temps que je suis tes vidéos et, euh, et j'ai bien reçu ton défi, je joue pas mal aux petites voitures et en fait ces petites voitures ça me dérange, elles sont souvent en plastique ou made in China ou Taiwan euh, et du coup mon défi euh, c'est euh, de sortir une petite voiture en aluminium si ça t'intéresse. Alors, j'ai bien respecté toutes les, euh, toutes les recommandations que tu nous as données. Euh, donc, voici la voiture en question. Euh, je l'ai réalisée en deux coques euh, pour pouvoir démouler celle-ci. Euh, en respectant, tu le verras des angles euh, de 3 degrés minimum pour pouvoir la démouler correctement et en ajoutant des congés à toutes les parties. La même chose, tu remarqueras des petits éléments ici qui nous permettront de positionner les essieux et les roues et euh, un petit repère pour, pour le vissage de, euh, des deux parties euh, ensemble. Voilà Barnabé, euh, voici ma voiture. Euh, J'espère que ce défi euh, va être à la hauteur de tes, de tes, de tes espérances et, euh, et je t'invite euh, à venir une fois celle-ci imprimée en 3D, euh, la couler au Fab Lab de Grenoble. Salut Comment tu vas Ça va bien et toi ben, Je suis content de te rencontrer un vrai Idem Bon T'es prêt Ok Allez on y va Vas-y comme, comme sur le dessin, super Et après on va commencer à mettre un peu de sable Voilà Nickel Du coup là on pourra remettre le moule du dessus voilà. Super Alors le moule est impeccable Impeccable Super C'est prêt Oui, c'est bon. Allez, tu peux ouvrir le capot Tu peux directement envoyer. C'est ah. beau. Vas-y d'un coup. Vas-y, vas-y, vas-y. Plus vite, plus vite, plus vite. Ok, et l'autre tu iras plus vite. Cool. Super. Impeccable, yes Ouais, trop cool Alors voilà, les quatre évents, l'aluminium est bien sorti par les quatre évents et ça c'est quand même assez propre comme travail. Voilà. Super. On ok. ça. Nickel Regarde, hop Une petite vis là derrière. hop. Bon bah ben voilà. Super Exactement comme je l'avais pensé. Il y a mon petit frère qui m'a demandé si tu pouvais faire ça pour lui. La même en plus petit, c'est ça Exactement. Je savais que tu me demander ça. Bah tiens, tu donneras ça de ma part. Trop classe. Et bien voilà, c'est fini. J'espère que cette vidéo vous aura donné l'envie de relever le défi. Et surtout, euh, pour tous ceux qui aimeraient faire la fonderie quand même avec moi et qui n'ont pas d'idée de dessin à m'envoyer, rassurez-vous. Euh, sur le blog Les Neiges Autrement, il y a une rubrique stage dans laquelle vous pourrez vous inscrire et on fera de, sur un week-end de la fonderie aluminium et vous pourrez repartir avec un objet, une petite voiture, une... Euh, pale déolienne ou je ne sais quoi que vous aurez inventé d'ici là. Je vais profiter de cet épisode spécial pour dire ce que je ne dis jamais. Merci d'être là, merci d'être abonné, merci de mettre des likes, merci de partager mes vidéos, de les mettre dans des playlists, merci de mettre des commentaires et de répondre aux commentaires de manière d'ailleurs à ce que ça reste toujours dans le cadre du bricolage, c'est très agréable. À bientôt pour de nouvelles aventures